Et salut les astraliens, c'est Gabriel. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du trade binder du mois de mars. Donc on va attaquer par du lourd. Voilà, donc tout ça là, j'ai rassemblé toutes les cartes que j'avais dans mon.. Que j'avais mis de côté. Pour. Euh Comment vous dire j'avais mis de côté pour, pour tout ça. Donc, sachez que là, il y a un lot à vendre aussi. Euh, je pense que je vais le faire à 3 euros. Donc, euh, voilà. Euh, J'ai les cartes qu'il faut pour cela. Donc, sachez que ces trois cartes-là de valeur, ça vaut 405 euros. Et je les mets à 300 pour, euros pour essayer de les vendre. Donc, pareil, le lot secteur que je vous avais parlé euh, du sur le complément, hein, ben, il est là. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est un peu le fouillis. Hein, mais ce qui compte, voilà. Donc, ça, ça fait partie du lot dinosaure. Hein, je vous le dis. Donc, mes recherches, c'est les. Tri... Alors, c'est trois soldats galactiques. Trois soldats galactiques, et encore, c'est pas pour moi. Euh... Donc, pareil, là, le, le, lot tri... le lot Force Gamma à 4 euros. Voilà, donc, voilà. Hop! Ça, ça va faire partie du lot dinosaure aussi. Voilà, j'ai rassemblé un peu tout ce que je pouvais. Ça, c'est des cartes qui ne me servent pas. Et ça prend la poussière. Les, les monstres très brigades de niveau 1. C'est ce que je cherche. et pour me faire un bon deck euh, bien pété euh, avec le deck l'irisuc. Donc, je cherche... Euh, les nouvelles cartes, les reçus qui, qui sont sorties. Après, je cherche pas grand-chose. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, je préfère échanger. Enfin, je préfère vendre plutôt qu'échanger. Voilà. Mais si, si jamais vous voulez changer, il n'y a pas de problème. J'ai Paypal. Attendez. Hop. Ça, ça va se tirer. Voilà j'ai Paypal donc c'est pas mal je pense que c'est pas mal euh... donc voilà si vous me prenez une carte je crois que c'est 2 euros le 2 ou 3 euros l'enveloppe et si vous me prenez plusieurs cartes c'est 5 euros de plus voilà tout simplement Hydro Dragon que je voulais mettre dans le deck pyrovolcanique, mais ça passe pas. Le monstre Laval, là, je l'ai déjà donc euh, voilà. Je, vous allez voir euh, d'ici la fin du mois, je pense que vous allez avoir un grand nouveau deck de pyrovolcanique. Vous allez pas vous allez vous, vous dire que j'ai bien changé mes, mes combos, c'est bien. Donc on passe au pendule. Voilà, donc pour le moment, c'est un peu le foutoir, voilà, j'ai rassemblé toutes les cartes que j'avais, toutes les cartes que j'avais mis de côté et tout, alors j'ai deux endroits à faire, mais pour le moment, euh, ma santé ne me permet pas de le faire, donc euh, voilà, parce que j'ai de gros soucis au foyer en ce moment, j'ai appris de mauvaises nouvelles, nouvelle, donc euh, voilà. Je préfère euh, me reposer pour le moment. Voir si je ne me mets pas en arrêt euh, pendant un mois. Ça, je verrai. Ça, que demain. Voilà. Après, voilà. Donc, euh, je fais cette vidéo pas à contre coeur, mais euh, l'envie n'est pas là. Donc, il y a toujours le lot un secteur hein, qui n'est pas parti. Et que j'aimerais bien qu'ils partent. Après, on passe au monstre rituel. Donc, vous voyez, là, j'ai pas de monstre rituel pour mettre là, donc j'ai rien mis. Donc, aussi, vous voyez, par exemple, quand je vous dis que je plusieurs fois, je vais vous montrer que, par exemple, là, j'ai trois fois, là, je l'ai deux fois, là, je l'ai une fois, là, je l'ai deux fois, donc voilà. Voilà, on passe un petit peu au... Donc, vous verrez qu'il y a des communes, des rares, des. ce que vous venez. Oui, j'ai enlevé les obus volcaniques parce que ils me servent à rien dans le deck. Après, on passe au monstre Link. Donc, c'est toujours pareil. J'ai l'impression que vous êtes moins attiré par mes vidéos. C'est ce, ce que je trouve ça dommage. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Mon nombre de vues baisse. Je fais des vidéos pour justement, pour gagner des abonnés et tout. J'en suis à 159, c'est déjà pas mal. Mais j'aimerais en gagner un peu plus. Et avoir un peu plus de retour par rapport à ça. Voilà. Là, c'est... Vous avez vu, j'ai mis un peu de tout ici. C'est le feu... Celle-là, je sais qu'elle est, elle est recherchée, même si elle est bannie. Voilà. Compte à rebours final. Monstre normaux, voilà. Donc, ça, c'est un, un bon combo pour les monstres de niveau 9. Après, on passe au monstre euh, effet. Donc, comme vous avez pu vous en apercevoir, il y a du changement, mais. Euh, pas donc voilà J'ai pas encore le tout et à fait un moment j'ai pas ouvert le blinder Donc ça, c'est pour le deck héros de la destinée, hein. voilà, c'est sûr, avec le, la nouvelle fusion, oui, euh, si je pouvais avoir la nouvelle fusion héros de la destinée, ça m'arrangerait, C'est euh, voilà, sachez que j'ai encore deux decks à travailler, là j'ai travaillé les principaux, mais j'ai le deck roi Jancien et le deck cyberténébreux, ténébreux, mais je n'ai pas le temps de le faire, Parce que je vous explique, en gros, je dois me lever tous les matins entre 6h30 et 7h moins le quart pour bosser pas avant 9h. Donc, voilà. Donc, là, c'est là avec ce qui m'a annoncé mardi. J'ai pas spécialement envie de me lever le matin. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le Loucouribaud. Hein, qui est toujours pas parti. Ensuite, vous verrez qu'il y a moins de doubles. Parce que, voilà, j'ai rajouté des cartes. Donc je le répète, quand je dis j'ai plusieurs fois, voilà, c'est ça. La fusée turbo. Voilà. Il y a moins de, de, de double à partir de... Ah bah... Ouais. Je crois que c'est au niveau des cartes magiques et pièges. Voilà. Donc ça, bien sûr. Hein. J'ai essayé de compléter le... J'essaie de compléter le trading au maximum. Voilà. Donc, sachez quand même qu'on est en préparation avec Mitsugoro d'une grosse vidéo. Donc, euh, voilà, Ce sera un petit duel avec le deck, euh, comme promis. Euh, mais je ne sais pas quand c'est qu'on va le faire. Mais, comme promis, on va faire le deck, euh, le duel. Euh, euh, Salamandrande contre. Euh, Demoiselle de fortune Donc ça on en parle, on en parle, on en parle Mais euh, Voilà Il faudrait que j'arrive à trouver un moment avec lui Pour le faire Donc ça Je comprends pas que ça ça parte pas Parce que le jeu blader C'est quand même euh, Voilà Quand même assez recherché Parce qu'il fait mal Le danger aussi, voilà. Je vais côté CG Market, je ne sais pas si je l'ai dit, voilà. J'ai Pan. Voilà alors, euh, je tiens à le dire aussi, euh, 44 Hitachi, je t'ai bloqué sur Facebook parce que je t'explique, en gros c'est je vais faire une grosse ouverture et je t'enverrai, donc tu me contacteras uniquement sur, par euh, texto ou par euh, Youtube, voilà, pour, euh, pour voir un petit peu ce que, tu, ce que tu me prendras, mais il faudra attendre un mois avant de me prendre, voilà, tout simplement. Donc euh, voilà, parce que j'en ai marre de que tout parte, euh, que presque tout parte pour, euh, pour toi et qu'il ne me reste quasiment plus rien après, donc euh, voilà, tout simplement. À partir de là, il y a moins de... Comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a moins de doubles. Voilà, j'ai fait attention à ne pas trop mettre de désordre dans les cartes. Voilà. Ça m'énerve, ça, parce qu'il y a des cartes qui... Qui voyagent malgré le... Malgré tout, voilà. Donc, on est encore aux cartes magiques, donc il reste pas beaucoup. Hein voilà. Donc je vous remercie de votre patience parce que c'est.. Je sais que c'est pas facile, facile de regarder des vidéos de. de 15 minutes. Donc euh, voilà. Celle-là je l'ai mis là parce que c'est une commune. D'accord. C'est la prison du cauchemar. Ça pourrait être utile dans le. Voilà. Hop, voilà. C'est là, donc j'ai enlevé celle-là, j'ai enlevé le Temple des Rois, j'ai enlevé tout ça parce que ça ne me servait à rien, tout simplement. On passe aux cartes pièges, donc vous voyez, il y a celle-là. Je pensais la garder, mais en fait non, elle n'ira elle dans aucun deck Donc euh, voilà. J'espère que vous croyez en mon honnêteté, parce que c'est le plus important, et que vous regardez mes vidéos avec plaisir. Voilà, c'est le plus important pour moi, malgré que le nombre de vues baisse. Voilà, et on va passer par, euh, par là, donc c'est les dernières cartes que, je... que vous verrez, voilà, tout simplement.